Bonjour à tous, c'est Magique Pascal. En collaboration avec le site internet Magique Création, je vais vous présenter dans certaines de mes vidéos des créations d'une communauté magique. Je vous donnerai mon avis personnel sur ces tours en vous détaillant chaque séquence. Le tour s'appelle Minflix de Frank Weston. Fan de série télé Alors vos spectateurs le seront aussi. Vous l'aurez compris, Minflix est un effet de mentalisme où le spectateur va devoir choisir mentalement une série. Et ceci grâce à une méthode diabolique. Vous serez capable mentalement de découvrir la série qu'il a mémorisée. Avec Minflix, vous pouvez réaliser trois routines successives. La première, divination, coïncidence et prédiction. Et bien, qu'est-ce que vous recevez Eh bien, vous recevez une boîte métallique très qualitative. Et à l'intérieur, plein de choses très intéressantes. Premièrement, vous recevez un petit stylo. Vous recevez... Une première enveloppe avec à l'intérieur des cartes dont le logo vous devez un peu connaître avec les séries télé qui sont juste derrière. Nous avons encore à l'intérieur d'autres enveloppes avec des cartes blanches, des cartes supplémentaires, la petite explication au dos. Donc, je vous montre pas. Il y a tout pour aller chercher les explications. Une enveloppe rouge. Et à l'intérieur, vous avez, eh ben, des autocollants, deux cartons blancs d'un côté et deux couleurs de l'autre pour réaliser une des routines et une dernière enveloppe que je vous montre tout de suite. Hop, voilà. Et à l'intérieur, d'autres cartes supplémentaires pour réaliser encore d'autres routines. Un contenu très qualitatif quand on sait que la qualité de fabrication euh, a été faite en imprimerie, d'accord, les couleurs euh, sont vifs, hein euh, c'est plastifié, alors euh, pour ceux qui, qui font du worker, euh, qui font ça euh, chez des amis et qui ont peur qu'un café tombe dessus ou de la graisse se dépose, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller foncer. Et eh bien pour la démonstration, on est en compagnie de Brigitte. Salut, vous. Alors, vous aimez les séries télé, tu aimes les séries télé, parce que je sais que tu les regardes. Oui. Et j'ai ramené ici. Alors, tu connais sûrement le logo Vous connaissez sûrement le logo Oui, c'est Netflix. Ah, papa On dit pas, on n'a pas le droit de faire de pub. Et non, on est... Oh. comme si on était à la télé, hein. oui. Et ici, donc, je des séries télé. Euh, euh, tu connais sûrement celle-ci Bien sûr. Celle-ci, si vous la connaissez, j'en suis sûr. Ah, il y en a plein, hein. Et Black Mirror, attends, que je regarde. Il y a Black Mirror, Stranger Things, Vikings, le jeu de la dame, mm -hmm. très intéressant. Lucifer, bon, celui-là, tout le monde le connaît. Mm -hmm. euh, le cousin de Papel, le, The, The Crow. Mm -hmm. Picky Blinders et Walking Dead. Alors ça, celui-là, je pense que c'est l'un des plus connus, Walking Dead. Oui. Je vais essayer de lire dans tes pensées. Ne mm -hmm. dis surtout pas celle que tu vas penser dans un instant. Je vais te demander déjà de mélanger les cartes face en bas, que je, surtout que je ne vois pas la face euh, de, des séries. Et tout va se passer dans son esprit et surtout dans le mien. Oui. Voilà. Maintenant, tu, tu regardes les cartes vers toi, d'accord Alors ce que je vais te demander, c'est très très simple. Tu vas mémoriser dans ton esprit une série, d'accord Celle que t'aimes, d'accord Et surtout, tu vas noter sa position, d'accord hein, Par exemple, euh, si euh, tu une elle est en sixième position, tu retiens le, le chiffre 6, par exemple, euh, si elle est en sixième position, bien évidemment. Une fois que c'est fait, tu me le dis. Bon. D'accord Maintenant que tu as la série, ce que je vais te demander de faire, par exemple, si euh, ta série elle est en sixième position, tu vas prendre euh, six cartes. Mmh. Et tu vas les mettre en dessous. Alors, n'es pas obligé de les passer euh, les, les six d'un coup. Hein. Tu peux faire euh, comme ça ou, ou, ou une carte ou deux cartes. C'est toi qui choisis. D'accord Le numéro tu prends et tu le mets en dessous. Vas-y. Jusqu'à là, vous êtes d'accord avec moi Je n'ai rien vu. Ok. Tu as ta carte, en, euh, tu as ta série en tête. Oui. Parfait. Je vais te demander de recouper parce que bon. De, de, de, de, de... Ouais, coupe, coupe, coupe. On peut compléter. Tu pourrais croire, au moment où je te parle, que j'ai repéré, à peu près, euh, le temps que tu as mis, tout ça pour... Euh... Je vais te demander, encore une fois, de remélanger les cartes. Allez. Comme ça, hey, entre nous, vous et, nous, et moi, euh, tout est honnête. D'accord voilà. voilà. Ok, regarde, les, les, les cartes, je vais même les rentrer dans l'enveloppe. Mm. Comme ça, tout va bien tends une main comme ça ok maintenant regarde je vais simplement apposer mes mains sur le paquet et tout de suite à l'instant je ressens quelque chose je ressens que dans l'image que tu as choisie alors j'ai pas encore le nom qui vient j'ai déjà un dessin je vois qu'il y a plusieurs personnes sur ce dessin mmh. il y a plusieurs euh, oh. dans le dans ce film là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'action il y a beaucoup d'action et euh, on sent que... Ouais, je vois des... des, des, des... Dans ce film-là, j'ai l'impression qu'ils sont armés. Hein, c'est... Il y, y a du combat, hein. hein? Mm. Mm. Pense à la première lettre. La première lettre du... du... La première lettre. Ah. Ah. Je sais pas si c'est la première lettre, mais il y a un C dedans. Oui. Il y a un C... Je... Attends, attends. C... Il y a un A. Oui. Ça y est, j'ai trouvé. Je crois que c'est la Casa de Papel, t'as pensé Yes. C'est vrai Ouais. Et voilà. C'est magique. C'est carrément magique. <rire> Niveau difficulté, personnellement, je, en 5 minutes, j'ai pu euh, réaliser la routine prédiction. Donc, euh, pour vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'effet produit est assez déconcertant pour vos spectateurs, car ils se demandent comment vous pouvez deviner une carte l'avoir vu le principe est super intelligent franchement et en plus il demande aucune manipulation compliquée vous recevez 12 vidéos dont quatre routines sont expliquées en détail plus euh, si je me souviens bien un bonus une vidéo bonus Donc, il y a de quoi faire ce qui est bien avec franck c'est qu'il explique en détail toutes les méthodes il prend son temps franchement elles sont bien filmées sur différents angles là franchement il n'y a rien à dire Niveau tarif, Minflix est vendu au prix exceptionnel de 35 euros. Quand j'ai vu le prix pour la première fois, je me suis dit, non, il y a un truc, il y a un hic, il y a... Eh ben non, c'est vraiment 35 euros seulement pour le packaging, le contenu et les effets qu'on peut faire. C'est vraiment pas cher, croyez-moi. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir avoir accès directement au tout. Pour ceux qui sont intéressés par l'achat de ce tour, et bien en cliquant sur le lien, vous pourrez mentionner en commentaire euh, vu sur la chaîne de Magique Pascal. Ça me fera toujours plaisir et puis euh, ils seront d'où ça vient. Alors les points forts, il bah, y en a pas mal quand même. Hein. C'est facile à faire. Le prix, c'est un reset immédiat Vous pouvez passer de table en table, c'est direct. Il n'y a pas d'électronique, c'est peu encombrant. Ça tient même dans un portefeuille, pour vous dire. Vous pouvez l'avoir tous les jours avec vous. L'impact sur les spectateurs est exceptionnel. Les thèmes sur les cartes sont mondialement connus, donc ça, il y a aucun souci. Vous avez plusieurs méthodes de présentation, ça c'est pas mal, je trouve. Il n'y a rien à apprendre, c'est une méthode vraiment ultra clean. Et au niveau réussite, c'est 100%. Hein. C'est pas 99, non, c'est 100%. Concernant les points faibles, je cherche encore, en fait. J'en ai pas trouvé. Et voilà, c'est ça ce tour-là. Franchement, n'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Allez, ciao Ciao